La plupart des gens connaissent Oppo pour leur smartphone mais je sais que beaucoup d'entre vous dans ma communauté connaissent Oppo aussi pour leur smartwatch. On a testé ensemble il y a quelques mois, plusieurs mois l'OPPO Watch première du nom. Aujourd'hui on va prendre en main dans cette vidéo l'OPPO Watch Free. Petit budget en dessous de 100 euros on va voir ce qu'elle a dans le ventre, un petit peu son interface et bien entendu je vous proposerai dans quelques temps quelques jours un test complet. C'est parti Et ballons du coup cette Oppo Watch Free. On arrive directement avec le packaging à s'imaginer le design qu'elle va avoir. On va regarder ça. Et voilà. Elle nous rappelle un petit peu les petites Huawei qu'on a eues. Les petites Huawei Honor. C'était la Huawei Fit de mémoire. C'est... Un petit mix entre montre connectée et bracelet. On retrouve du coup à l'arrière le cardio fréquence mètre. Et du coup, on va activer cette montre. Mais avant, on va voir le contenu de la boîte, ce qui reste dedans. On va voir hop, le petit câble de recharge. Ça ressemble vraiment à la Huawei, hein, quand même. Bon, en plus grand, l'écran est plus grand. Mais c'est le même état d'esprit. Hop, qu'est-ce qu'on a du coup en plus on va avoir le petit livret de garantie et le petit livret de quick start. Alors, il ne semble pas y avoir de bouton directement. Donc, je pense qu'ils vont nous le dire. Mais pour l'allumer, il va falloir la brancher. Et voilà, on a la montre qui démarre. On va pouvoir choisir français. Ils vont nous dire d'ouvrir l'application a ce que je vais faire directement sur mon téléphone Oppo. J'ouvre mon application a et je vais ajouter du coup un appareil. Je clique sur Oppo Watch Free, je vois ma petite Watch Free qui est ici et on fait l'appairage. Le jumelage est en cours, on va laisser faire certainement une petite mise à jour et on va parler dès maintenant du design. C'est parti Parlons du coup un peu du design de cette Oppo Watch Free. Je vous le disais, ça va être un peu un entre-deux entre, entre montre connectée et bracelet au niveau de la forme. Parce qu'on est sur des dimensions de 46 mm par 29,7 mm par 10,6 mm. On est donc plus sur une montre rectangulaire qu'une montre carrée. C'est en quelque sorte la petite sœur de l'Oppo Watch, première du nom. En attendant l'Oppo Watch 2. Chut. On va du coup avoir cette petite montre. Qui est assez légère. Avec un poids de 20,9 grammes sans bracelet. On aura un écran de 1,64 pouces. AMOLED 280 par 456 pixels. C'est toujours sympa d'avoir un petit écran à molette. Sur une montre comme ça. Pour rappel elle est disponible à 99,99€. ,99€, donc on ne peut pas non plus attendre toutes les fonctionnalités. Comme sur l'Oppo Watch. Pas, certainement pas. Parce que là on a un OS propriétaire. On n'est pas sur du Wear OS. Donc oubliez. Les fonctionnalités vraiment smart on va être sur une montre assez basique à petit prix qui a un look assez sympa ce look assez sympa très bien sur le ce look assez sympa bien sur le poignet à l'arrière on va retrouver le cardio fréquence mètre et sur le côté aucun bouton on aura un 4 ans au contour métallisé et en arrière le plastique on aura un bracelet en silicone la montre sera disponible en noir et en blanc parlons maintenant des caractéristiques techniques. A 99,99€, on ne peut pas s'attendre à avoir tous les capteurs du monde, mais on a quand même la base, ce qu'il faut sur cette petite montre. On sera sur une montre compatible avec iOS et Android, car oui, je vous le rappelle, AI est disponible aussi sur iOS, sur iPhone. On aura un capteur d'accélérateur, on aura un accéléromètre. Au niveau des capteurs, on aura un accéléromètre, un gyroscope, un capteur optique de fréquence cardiaque à l'arrière. On aura aussi un capteur de SPO2 et un capteur de luminosité. Elle sera résistante jusqu'à 5 ATM. On n'aura pas le NFC sur cette montre, donc pas de possibilité de paiement via cette montre. Et on n'aura ni haut-parleur ni microphone, donc pas de possibilité de répondre aux appels. Et encore moins aux SMS. C'est une montre avec une autonomie annoncée de 14 jours. Je pense qu'on le verra pendant mon test, mais on pourra vite arriver au 10 jours, vu qu'il n'y a pas les grosses fonctionnalités qui peuvent beaucoup entamer l'autonomie, comme la réponse aux appels, etc. etc on utilisera du coup cette montre plus pour un suivi de santé quotidien et une petite gestion des notifications voilà grosso modo pour les grandes lignes maintenant on va la prendre en main on va voir un petit peu l'interface avant bien entendu d'attendre ma vidéo test complète c'est parti regardons du coup l'interface un petit peu de cette montre on va arriver sur un écran d'accueil un écran principal on va pouvoir swiper de droite à gauche ou de gauche à droite de haut en bas et de bas en haut alors je vais activer du coup tout ce qui est suivi de santé et qui va apparaître lorsque je swipe de droite à gauche. Lorsque je vais swiper de haut en bas, je vais avoir mon menu de raccourci avec le mode sommeil, le, la torche, etc. Les paramètres. Lorsque je vais swiper de bas en haut, je vais avoir mes notifications. À gauche, je vais avoir un petit peu mon menu. Oui, parce que je le rappelle, pour accéder au menu, il n'y a pas de bouton. Donc, il faudra swiper de gauche à droite. On aura du coup ce menu où on va pouvoir voir le sport, le journal d'exercice, un mode veille qui ressemble un peu à un mode nuit. Bienvenue dans le mode veille passer une bonne nuit de sommeil, voilà, qui va être activée Lorsqu'on va lancer la nuit, la possibilité de mesurer la SPO2, saisir la mesure, donc lancer une mesure de SPO2, la possibilité hop, de prendre une mesure de fréquence cardiaque, la synthèse d'activité quotidienne, la météo, minuteur, alarme, chronomètre, rappel pour boire de l'eau, le contrôle des photos, le contrôle de la musique, la lampe torche, trouver le téléphone et les paramètres. On est donc sur une interface assez simple, assez basique, qui a pour but de suivre notre santé et surtout qui a pour but d'avoir des fonctionnalités basiques à ce prix-là. Lorsqu'on va regarder l'application, on voit directement qu'on va pouvoir du coup changer les cadrans de montre pour du coup avoir plus de possibilités, changer le design, etc. On va pouvoir en trouver davantage directement ici sur le petit store de cadrans. On va avoir quelques astuces qui vont nous expliquer comment bouger sur la montre, comment éteindre l'écran, etc. Puis après, on va pouvoir du coup gérer les notifications et rechercher les mises à jour. Tout cela nous donnera du coup notre écran de santé. Bref, vous l'aurez compris, on est sur une montre assez simple, disponible à 99,99€ ,99€, donc à 100€. Il y aura peut-être une offre de lancement, vous pouvez peut-être gagner moins 10% sur le site Oppo avec un abonnement newsletter, d'après ce que j'ai vu, des choses comme ça. On est sur vraiment la montre basique pour suivre votre Santé, votre santé au quotidien, à voir combien elle dure en autonomie si elle atteint vraiment les 12 jours, à voir comment on vit avec, mais cette montre pourra répondre à ceux qui cherchent vraiment une première montre connectée pas trop chère, donc affaire à suivre dans mon test. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo prise en main unboxing. en attendant la prochaine vidéo vive à fond, vive high e tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.